Alors aujourd'hui, c'était une exposition maritime. Le thème, la Bretagne, la mer, les, les nuages, le, le temps breton, la couleur bleue, mais aussi verte, les algues. Merci euh, beaucoup. Bon, ça c'est mon métier qui revient. Euh, oui, je pense que c'est C'est le l'origine qui revient, le, le fait que je viens de Bretagne et puis euh, un grand hommage à mon père euh, qui aurait voulu voir cette exposition mais qui n'est plus là malheureusement, ça fait un an. Alors je suis euh, Valérie Méret, euh, Valérie artiste-peintre, euh, j'ai deux visages, donc euh, la, la personne, la femme commerciale et la femme artiste-peintre. Euh, je pense que c'est pour euh, me libérer de tout ce que je peux pas faire dans la semaine. En fait. euh, euh, quand on peint, on fait ce qu'on veut, on n'a aucune instruction. Euh, et c'est moi qui décide. Le restaurant, très bon, alors de très bonnes crêpes. Euh, aussi bien des galettes que des, euh, euh, que des crêpes froment flambées ou pas. c'est pas grave. Euh, mais elles sont délicieuses. Vraiment. Et j'y suis la semaine prochaine.